Bon allez, je la remontre ou quoi C'est parti Sésame, ouvre-toi Et salut à tous euh, Ouais, j'ai la voix défoncée, je suis malade, ça c'est normal. Bienvenue dans ce projet que je vous garde secret depuis des mois, mon nouveau local. Vous êtes chez moi, allez, venez Bon voilà, ça c'est un petit local que je viens d'acheter Qui fait quand même 300 mètres carrés Et restez bien à l'affût de chaque détail Parce que là il y a tellement d'informations Que je vous cache mes nouveaux sponsors Des vélos, des trucs, enfin plein plein plein plein de choses Bon à quoi il va me servir ce local Déjà à stocker tous mes modules Mes remorques, mes modules de démonstration Du bomber show J'avais pas assez de place, je laissais ça dehors euh, Ça s'est abîmé, bref donc là au moins Je vais pouvoir stocker tout mon matériel Et euh, bah là il y a la première remorque déjà qui prend pas mal de place Plein de modules ici, qui traîne. Viens voir. Ça, des modules pour les démonstrations, j'en ai un paquet. Il y en a là. Là-bas, il y a encore une rampe, il y a l'airbag. Ça, voilà. Ça, c'était le premier usage. C'était pour euh, stocker vraiment tout ce matériel qui prenait de la place. Mais, c'est pas fini. Ça va pas servir que à ça, parce que 300 mètres carrés, c'est grand. Il y a de la place. Donc, viens voir. On continue. Ah, attends, j'ai reçu un message. Ah ouais, je vous ai posé la question sur Instagram. On va profiter de ce local pour euh, faire un espèce de FAQ. Donc, vous m'avez posé plein de questions. Alors, la première, j'ai BKLF, euh, Poupie, combien as-tu de vélos Eh bah, ben, on va partir euh, voir ça. J'ai commencé à en vendre quelques-uns parce que je vais changer de sponsor. Il m'en reste quelques-uns ici, justement, donc je vais vous les montrer. Celui-là, je vous l'ai déjà montré, c'est mon petit vélo électrique de Bike Life. Ça, c'est euh, le vélo de ma copine, voilà, avec le porte-bébé. Tout ça, c'est des vélos qui servent pour les initiations. Donc, je fais des initiations en vélo trial, street trial, voilà. d'ailleurs, j'ai reçu un message, tiens. Qui c'est qui m'envoie un message C'est encore Instagram Alors, qu'est-ce que vous me demandez cette fois-ci euh, Eh ben, Emric, tiens, ça tombe bien. Quel âge a ta fille Eh ben, en fait, maintenant, j'ai deux enfants. J'ai une fille qui s'appelle Eva, qui a trois ans et demi, et j'ai un petit garçon qui, qui s'appelle Léo, qui a un an. Donc, Eva, d'ailleurs, elle sait faire du vélo, maintenant, je suis très content. Mais Léo, je pense qu'on l'amènera ben, à l'arrière, maintenant, on pourra faire du vélo. Donc, voilà, euh, ça rejoint. Pourquoi as-tu fait une pause sur YouTube et eh bah ben, ça rejoint la question, voilà j'ai deux enfants maintenant, j'organise les DH urbaines qui me prennent énormément de temps, voilà vous le voyez pas vous mais ça c'est tous les jours, là d'ailleurs j'ai une heure pour tourner la vidéo et je pars en rendez-vous avec une marque pour justement trouver des sponsors organiser, avoir les autorisations avec les villes, trouver euh, plein de trucs, enfin ça prend énormément de temps ces, ces organisations. Donc c'est pour ça que YouTube faire des vidéos, bah c'est compliqué, j'ai décidé de faire une pause pour me concentrer à fond bah, sur toutes ces parties parce que en plus de YouTube, bah je fais aussi des démonstrations, j'organise les DH urbaines, je me peu euh, de mes enfants. Euh, quand tu fais des vidéos YouTube ça demande de, de tout le temps aller à droite à gauche faire des déplacements et avec les petits bah, ça devenait compliqué et surtout je voulais pas forcément euh, bah, être tout le temps absent je voulais profiter un peu de, de eux. Donc voilà pourquoi j'ai fait une petite pause mais, euh, mais voilà ça reprend tranquillement et puis euh, j'espère que ça vous fera plaisir de vous embarquer en tout cas dans tout ce que je fais. Et là bah, on est euh, dans la partie euh, que j'ai aménagé un petit peu en bureau tu vois quand je veux bosser un peu cuisine faut que j'aménage là je rêverais d'avoir une machine à café à grains tu vois un truc super stylé pour l'instant il n'y a rien du tout tu vois il y a juste Des fois ça m'arrive l'hiver quand il fait froid de m'entraîner dans le local Donc au moins il y a une douche, il y a des toilettes euh, Maintenant je bosse avec euh, bah, des stagiaires qui m'aident pour la DH urbaine Qui m'aident à monter les vidéos Donc euh, on peut se donner rendez-vous ici et, et bosser un petit peu euh, Là je commence à recevoir du matos Ça ça, c'est énorme C'est la marque Enel qui euh, sponsorise toutes les DH urbaines que je vais organiser Tous les travaux que je vais faire ici Ils m'ont envoyé plein de matos et il y en a encore plein qui arrivent Tout est sur batterie, tout est autonome j'ai pas besoin de brancher quelque part donc quand je vais sur un spot, j'ai juste à mettre mes batteries. Voilà, c'est des kits comme ça. Donc j'ai une tronçonneuse, j'ai une scie circulaire, perceuse, un nettoyeur haute pression. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre ah, J'ai plein de trucs, franchement, c'est énorme. Peut comme je vous ai dit, tout est sur batterie donc j'ai des chargeurs, 4 batteries avec plein de batteries de rechange. Bref, on va bombarder quoi. Ça c'est le top parce que quand tu es sur le terrain au milieu des escaliers, t'as pas de prise. Je me souviens l'an dernier avoir demandé chez une mamie de tirer une rallonge et de temps en temps bah, elle nous débranchait la rallonge, c'était super chiant. Donc euh, là au moins on sera autonome 100%, ce sera cool. Là il y a tout le bois, il a toutes les planches de l'ADH urbaine. Donc euh, que je commence à accumuler avec des tapis pour les protections et tout. Et ben, en gros mon idée ça va être de construire comme ça plein plein de modules là. Bon ça c'est des protos, Là, vous l'avez vu dans la dernière vidéo de, de Street. Mais de construire des gros modules parce qu'en plus de l'ADH urbaine, il y aura un autre concept. Ça je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Mais il y aura un autre concept qui va demander de construire beaucoup beaucoup beaucoup de modules. Donc euh, ben, là je vais faire de la place et puis je vais tout utiliser. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est là-haut, sur cette terrasse, c'est la caverne d'Ali Il y a plein de pièces de vélos, plein de matériel, des vélos, des pièces, tout ça, que je vais mettre à vendre ou que je vais vous offrir. Donc, euh, bah, euh, on part direct. Allez, hop Regarde-moi ça là-haut, là il y a du bordel mais c'est intéressant, tout ça c'est plein plein plein de matos de vélo Il y a des casques, là je vous montre un peu quelques-uns, regarde, un casque intégral Kenny, très stylé Il ressemble un peu au mien d'ailleurs le Abus que j'ai personnalisé Ça c'est tout neuf, il y a plein de matos neufs, des casques, il y a quoi Il y a des pneus, des roues, des fourches Ici j'ai un peu de pneus, les anciens pneus que j'avais chez Michelin Puisque je viens de changer de sponsor de pneus, donc euh, tout ce que j'ai en trop bah, je vais le vendre Vu que je suis plus sponsorisé par Michelin et que je suis sponsorisé par une autre marque de pneus, je sais pas trop, je vous en dirai un petit peu plus de, euh, dans une prochaine vidéo, hein. voilà. Euh, et bien, tout ça, je le mets à vendre sur un site qui va s'appeler Bikeud. Bikeud, ils sponsorisent cette vidéo et justement, ils vont m'aider à mettre en avant tous les produits que je vais euh, bah, vendre aujourd'hui. En gros, il y a des produits neufs, des produits d'occasion, mais je vais les mettre à prix fracassé. Voilà, pour vous aider à rouler, à vous équiper avec un casque, à vous équiper avec des pneus. Là, la saison, elle reprend, il commence à avoir un peu le soleil et tout. Donc, je vous montre comment ça marche ce site Bikeud. Bon, déjà, si tu pas l'appli, tu vas sur ton Apple Store ou ton Google Store, là je ne sais plus comment ça s'appelle, tu l'installes, l'appli ByCud, voilà, c'est gratuit. Ouvrir, moi j'ai déjà un compte normalement, j'ai même mon propre garage chez ByCud. Bon là, je viens de télécharger l'appli, c'est bon. En plus, quand tu télécharges l'appli que tu mets trois produits, tu reçois 10 euros gratuits, tu peux acheter des pièces avec. Donc ça, c'est cool, je vous conseille vraiment de la télécharger, cette appli sur le téléphone. Donc là, je veux vendre mon matos, je clique sur vendre mon matos. On va commencer par vendre un pneu Michelin, tiens, un pneu de DH, le DH22. Donc là, j'arrive, je peux faire deux photos minimum jusqu'à quatre. Bon, là, c'est un pneu, il n'y a rien de particulier. Donc là, je vais te mettre un pneu large comme ça. Donc là, il est neuf, hein, le pneu. OK, donc là, voilà, j'ai mis mes trois photos. Continuer, choisir un titre. Donc, pneu Michelin. Je vais le mettre à moitié prix. Tous mes produits neufs, je les mets à moitié prix. Comme ça, pour vous, c'est cadeau. Celui-là, c'est bon. Maintenant. Bah il me reste tout ça à mettre en photo, ça va prendre un peu de temps mais du coup je vous mets le lien dans la description de euh, ma boutique chez Bikeud. Vous avez tous les produits donc je vous ai dit il y a des pneus, il y aura les casques ici. Enfin, bref, allez voir ma boutique, il y aura plein de trucs et je vous montre un truc intéressant. Par exemple si vous vendez un vélo sur Bikeud, vous ne savez pas trop comment le vendre. Ils ont un carton spécialement pour euh, vendre vos vélos. Je vous montre ça, ils m'en ont envoyé, un. Hein. ça c'est cool. Voilà, je l'ai reçu, il est là. J'ai commandé le carton sur Bikeud. tu le reçois comme ça et je vais vous montrer comment on va faire. Ah, dedans, c'est justement ce que je me demandais Dedans, ils te mettent des mousses, des trucs à bulles pour protéger ton vélo T'as des riselants et plein de petits trucs à bulles Donc ça c'est cool en vrai Et bah tu sais quoi J'ai un carton de vélo et je vais te montrer ce que je vais mettre en exclusivité sur Bycode, Un de mes vélos J'arrive, je reviens, je reviens Ta -da -da -da sur code dans ce carton, je vais mettre à vendre mon GT Force Carbone en 29 pouces. Celui que j'ai utilisé euh, cette année, il sera à vendre sur code Donc, je vous montre. Une fois que tu as fait ton carton, tu le remets en forme. Il est énorme. Hein voilà. Et là, tu vois, en fait, ce qui va être cool, c'est que si tu regardes ton vélo, là, j'aurais juste à tourner mon guidon. Il va rentrer. Normalement, je n'aurais même pas besoin d'enlever les roues. Tac, il va rentrer pile poil. J'aurais juste à enlever mon guidon. Le mettre comme ça et ça va rentrer nickel avec toutes les protections. Il sera parfait. En plus, avec BikeHut, il y a la livraison qui est inclus. Ils viennent avec leur propre transporteur, chercher ton vélo et l'amener jusqu'à chez toi. S'il y a le moindre problème, une, une tonche sur le vélo ou quoi, c'est eux qui gèrent tout ce problème-là. Donc franchement, leur service pour les vélos complets, c'était un peu le problème avec les autres sites, c'est qu'à part le remettre en main propre pour envoyer, bah, c'était un peu à la charge de chacun. Envoyé par la poste, envoyé par des transporteurs, c'était toujours compliqué. Eux, au moins, ByCud, ils s'occupent de tout. Tu peux commander ce petit carton avec les kits de protection et c'est super simple. Donc ça, bah, je vais faire les belles photos pour vous et je le mets sur bikehud également. Maintenant que tout ça, ça va disparaître. Je vais quand même vous parler de cet espace. On va tout pousser à temps. Tout ça, il faut que ça sorte parce que mon but, ça va être ici d'aménager une sorte de studio. En fait, j'aimerais que ici, ça ressemble à un bike shop. Donc, tout ce corner ici, je vais l'habiller avec ce panneau. Là, je viens de le recevoir. Ça, c'est magnifique. C'est la marque euh, Woodup qui me l'a envoyé. Donc, il y en a plusieurs des panneaux comme ça. Ça fait un effet... Viens voir en, en détail. C'est ce qu'ils appellent un effet euh, rouille un peu bleu. Donc, ça, c'est d'origine, en fait. Tu le reçois comme ça, le panneau. Et tout ça, et eh ben là, je vais me faire un mur ici là, tout ce que tu vois au fond, ça va être un mur comme ça. Là, je suis en train de contacter une marque qui va faire un néon avec... Euh, J'essaie de trouver un petit peu les idées, ça fuse, mais bike shop, tu vois, faire comme une, une enseigne d'un bike shop. Là, j'aimerais avoir, alors pas cette moquette verte, et soit je peins en noir, soit je me fais, j'aimerais bien un, un, une moquette un peu genre euh, topographique euh, noir avec des reliefs et tout pour faire un peu comme le VTT. Je sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Là, on pourra mettre des étagères en mode euh, je présente euh, tout mon matos, les pneus, les chaussures, les pédales, comme si tu étais dans un bike shop. Donc ça peut être, euh, ça peut être vraiment cool. Donc tout ça c'est aménagé. Je ferai une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des idées dans les commentaires pour me dire, bah tiens, ça serait cool de faire ça. Ou, ou les lumières, tu vois, les lumières, j'y connais rien. Il faut que je les change à mon avis, celle-là pour avoir vraiment un beau studio bien éclairé. Donc tout ça, bah faut que je l'aménage. Voilà, il y, y, y aura du boulot. Vous voyez comment c'est un peu le bordel maintenant. Et on se retrouve dans quelques mois pour voir comment ça sera aménagé.